On est retour à Serafait-Arrache 881 et 106.7 avec notre invité andré de levachon Pourrais-tu nous continuer avec ça, l'histoire de des Capucins, puis la recherche que tu as faite là-dessus? Les, les documents ici au, au Québec et au Nouveau-Brunswick, il y avait pas mal de documents qui ont été perdus. c'est Comment tu as fait pour détourner ça, toutes ces affaires-là? Alors, évidemment, ça c'est les guerres ont été désastreuses pour notre, cette documentation-là. Il y a eu tellement d'attaques sur Fort-Royal, par les Anglais, ensuite, bon, de, c'est devenu la, la Grande-Bretagne, donc euh, britannique. Il y a tellement de documents détruits, c'était, euh, bon, c'était toujours la question, est-ce que ça sera possible? Parce que moi, je pars toujours avec l'hypothèse. Est-ce que je suis capable d'identifier, est-ce que je suis capable d'aller chercher, de trouver ou du moins, de pallier au manque de documents pour arriver à avoir une histoire qui est un petit peu plus formelle, comme je disais tout à l'heure. Alors, je suis entré en contact avec, oh, j'ai écrit à, mon Dieu, à tellement d'endroits <rire> par courriel, euh, en France, euh, essayer de rejoindre des communautés des Capucins pour comprendre les archives sont où. Alors, finalement, tomber sur euh, un centre à Paris qui avait justement les archives des Capucins, euh, donc, c'était les Franciscains qui, qui ont ça, alors c'était vraiment complexe. Et là, de correspondre pendant la pandémie euh, des heures de plaisir à essayer d'avoir des réponses, à obtenir des documents. Finalement, sur euh, PRADNF, donc la Bibliothèque nationale de France, oui, il y avait aussi dans, une, dans la section numérisée les vieux, vieux, vieux manuscrits, justement, des Capucins. Alors, j'ai combiné l'information que j'ai réussi à obtenir par les archives des Capucins avec ces vieux livres-là, dont un qui datait de 1700, mon Dieu, deux. Euh, un vieux manuscrit, un beau bijou que j'ai pu lire, justement, où là, on nous parle. Non, évidemment Les Capucins sont partis en 1655, là, les, les derniers. Alors là, on parle de 45, 45 ans, 47 ans plus tard, on a effectivement le... Euh, qui écrit le frère, qui écrit justement sur ce qui vient de se passer 50 ans avant. Alors évidemment, on a quelque chose de un peu plus direct. Évidemment, avoir l'écrit du contemporain, ce sera encore mieux. On ne l'a pas, mais on a ce, cet écrit de plus direct. Et donc, c'était vraiment euh, intéressant. Euh, et je suis tombé dans leur livre. Euh, toutes les communautés religieuses écrivent les nécrologies et on a donc pour chacun des frères ou des pères dans les Capucins. Encore là, c'est à la main, c'est vieux livres de, de, de, de fin 1700-1800. Et là, j'ai fini par trouver là-dedans et recenser tous les Capucins qui sont venus en Acadie, faire leur petite biographie, euh, lire dans les lettres justement qui sont dans les archives du Vatican. Euh, justement pour comprendre qui est parti quand, qui est revenu retourné, parce qu'il y a eu des allers-retours en France aussi, avec certains d'entre eux. Et ce qui était mélangeant, et ce qu'il fallait vraiment faire attention, c'est qu'au départ, quand on donne aux Capucins justement ce droit de missionnariat, si on peut dire ça comme ça, c'est en Amérique du Nord, et ça comprend de l'Acadie à la Floride. Et tout ça, ils appellent ça même... Ils appellent ça le Canada, là. donc c'est vraiment compliqué. Donc, eux, ils prennent Canada dans le sens Nouvelle-France. Parce que ça aussi, on voit ça dans les cartes de l'époque. Les cartes géographiques sont mélangeantes. Souvent, ça va être écrit Canada ou Nouvelle-France. C'est là, qu'est-ce qui est Canada? Qu'est-ce qui est Nouvelle-France? Est-ce que c'est la même chose? Et là, on arrive en 1763. Finalement, Nouvelle-France, c'est tous les territoires de l'Amérique du Nord au complet, incluant la Nouvelle-France, l'Illinois. C'est complexe. Alors, le terme évolue. Il euh, faut comprendre. Donc, finalement, il fallait que j'isole, pardon, ceux qui sont allés vers ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis. Donc, c'est enlever ces frères-là qui n'ont pas été en Acadie, mais qui des fois, c'est indiqué, là. même, il y a des fois, ça inclut les Antilles. Alors, on envoie des, des frères en Antilles, donc notamment en, en Guadeloupe, et on dit qu'ils sont partis vers le Canada. Imaginez. Et là, on se rend compte dans les archives, justement, de la Guadeloupe, ils sont là. <rire> et donc, c'était un, un cafouillis à, à démêler, à, à, à restructurer, comprendre le schéma, trouver les allers-retours. Parce que j'ai aussi établi, finalement, parce que dans les archives, on nous dit à un moment donné qu'il y avait 12 capucins. Alors, il y a deux listes formelles qui existent, celle de 1639 et de 1649 ou environ, parce que Là, c'est selon les départs, j'ai réussi à établir, c'était vers 48-49. Mais seulement deux listes formelles qui existent. Et donc ensuite, aller faire les allers-retours, aller chercher. À un moment donné, on a une demande de quatre capucins qui disent qu'ils veulent revenir en France parce qu'ils bon, n'en peuvent plus, il y a une lapis-bille dans la colonie, je ne sais pas quoi. Alors, de tout débroussailler ces documents-là, des fois même en latin. Alors, mon latin il était pas mal rouillé. Là. Je, je... J'ai appris les rudiments à l'université, mais donc c'est un peu complexe. Alors, j'ai réussi à contacter un, un, un professeur de mon, qui est retraité de mon école euh, qui enseignait le latin dans le temps que c'était le collège classique. Alors, euh, j'ai réussi donc un père u Alors, j'enseigne au collège en 1 dans Montréal, et qui m'a traduit la... qui a, a corrigé ma traduction finalement que j'avais faite. Donc, je n'étais pas trop plus j'avais compris le sens de mon affaire, mais... Euh, Là, c'était plus, plus clair, c'était plus évident à, à comprendre. <rire> et donc, ça aussi, parce que dans mon, dans mon livre, euh, je trouvais important, la deuxième partie, ce sont les textes d'époque classés vraiment par année, donc de 1632 à 1654, et je dirais même et plus, parce que euh, le dernier euh, texte qu'on a, c'est le, le, le, dans le fond le même rapport. Vous savez, les Jésuites nous faisaient le, le rapport des Jésuites, et ça, c'est intéressant. Bon, il était censé avoir ça aussi au niveau acadien, mais ça s'est un peu perdu. Mais il y a quelques rapports existants, notamment celui qui a été traduit, dont je vous mentionnais, qui date de 1633. Et on a celui de 1656, où là, lui, il est vraiment plus long. Et il nous fait vraiment une description des lieux, de l'évolution des lieux, puis comment euh, ils se sont euh, répartis sur les territoires, etc. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et le dernier que j'ai ajouté, qui date de 1685, c'est un rapport où on fait témoignage sur les réalisations de l'ancien gouverneur euh, Menoudonné, qui est décédé en 1650. Et là, c'est tous des témoins alors, de ces réalisations. Alors, il fallait qu'ils soient arrivés avant. Et évidemment, c'était ça, c'est une chose que, que, que, que j'ai rajoutée à la fin, même si c'était hors euh, contexte, dans le sens de l'année, mais du contexte historique, oui. Alors, euh, ce qui permettait aussi, ça a été un des documents Bien, qui permettait de venir placer justement l'arrivée de ces Acadiens-là pour bien comprendre, notamment Daniel Leblanc, euh, il est signataire, et là, les gens disaient qu'il est arrivé autour de 1650, bien là, il est nécessairement arrivé avant, et là, si je regardais son, bon, les contrats d'engagement, de, comment ça fonctionnait, eh bien on s'engageait soit pour deux ans ou pour trois ans. Alors, il devait être arrivé au moins en 1647 ou 1648, alors en regardant dans les documents, bon, c'était euh, plus 16 48 qui, qui avait une logique. Alors même chose, donc plein plein plein de documents comme ça qui font en sorte que ça donne euh, un, un beau résultat. En tout cas, j'ai hâte, euh, j'attends les épreuves d'un jour à l'autre. Alors, j'ai vraiment hâte de voir euh, le fini que vous aurez euh, accès par la suite, évidemment, euh, tout le monde. Bon, ça va être la fun. nous… Nous dire combien de familles tu penses qui ont venu s'établir au Québec, dans la région de La Sorel, tout ça, as-tu as une, une sorte d'idée? Euh, je ne vous le dirai pas en, en fait de famille, mais je vais vous le dire en nombre. Euh, parce qu'effectivement, il est venu en euh, la période de la guerre de Sept Ans, donc de 1755 à 1763, il est venu donc 1935 réfugiés acadiens et la très grande majorité vont s'établir, prendre racine et dont certains euh, iront ensuite soit dans le nord d'Ontario ou euh, même peut-être même dans votre région. Là, euh, je sais qu'il y en a qui sont allés travailler au canal de Welland, parce qu'il y a des membres de ma famille qui, qui, qui ont été là, notamment des Lejeunes. Je sais qu'il y a des Landry aussi qui sont allés dans la région euh, de l'Est euh, ontarien, là, dans la région de saint euh, Et Il y en a qui sont allés aussi dans la région de Hearst, euh, Coppel et ces coins-là. dont, dont Des membres de ma famille, pas de mon père, euh, euh, C'est ça. Et ensuite, dans le fait des réfugiés, je vous ai dit, c'était euh, 1312 euh, euh, qui vont venir après-guerre, donc en tant qu'immigrants, donc pas comme réfugiés, euh, donc à distinguer, qui est autour de 3312 Acadiennes qui vont venir au total euh, dans cette période-là, ce qui fait beaucoup, beaucoup euh, de gens. Ils vont établir cinq communautés acadiennes, donc les petites acadiennes dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, il y a Saint-Gervais, qui est la toute première en 17. 56 qui est au sud de Québec, directement au sud de Saint-Charles-de-Bellechasse. Euh, ensuite, on aura euh, les Acadiens qui vont s'établir justement à Saint-Grégoire, euh, donc au sud de Bécancourt aujourd'hui. Là, c'est fusionné, donc au sud de Trois-Rivières. Ensuite, dans la Nodière, ils vont aller à l'Assomption, mais on va les envoyer en arrière-seigneurie. Ils vont fonder Saint-Jacques euh, qui est donc euh, la paroisse mère du, du territoire justement qu'on appelle euh, la Nouvelle Acadie aujourd'hui. Et euh, par la suite, des immigrants viendront euh, et ils iront fonder ce qu'on appelle l'Acadie, donc au sud de Montréal, qui sera fusionné aujourd'hui à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a aussi en Gaspésie, euh, les, les premiers réfugiés acadiens dans, dans le, le Barachois à Bonaventure, donc qui, sont, qui arrivent en 17, euh, à l'automne 1760 et qui s'installent là. Et par la suite, on va faire venir, les Gersiers vont faire venir euh, des Acadiens de France pour travailler à leur pêcherie. Alors, ils vont fonder Passepébiac, euh, ils vont s'en aller à Carleton. Euh, on les envoie par la suite un peu plus euh, à l'intérieur. Donc, ils vont fonder Maria. Et, euh, il va y avoir plein de communautés acadiennes là aussi. Évidemment, ils vont se marier avec des Québécois, des Autochtones aussi qui sont sur place, hein, la communauté Micmac. Alors, euh, évidemment, ça en, fait, euh, ça en fait beaucoup. euh donc, juste dans cette période-là, comme je vous disais, euh, de, de 1755 à 1775, euh, on parle de 3312 personnes qui viennent s'installer. C'est plus que les loyalistes. Oui, oui, oui, oui, mais <rire> on n'en parle pratiquement pas, mais les loyalistes, par exemple, on en parle. Genre les, et qu'on aime <rire> donc parler des loyalistes. <rire> ben C'est l'image qu'on a, qu'on s'est des, des pacifistes, ils se battent pas, ils sont transporté, puis c'est tout, là, tu sais, qu'on a eu l'image. Puis toi, ton image de ça, c'est quoi? Bien, évidemment, c'est sûr que les gens, si on prend, alors, commençons par, euh, bien, je, je vais y aller par les déportés pour commencer, puis justement, euh, démêler un peu cette histoire, là. Les déportés, quand on les envoyait en Nouvelle-Angleterre, ils ont été séparés en, en petit, et détenus dans des communautés isolées. Alors, euh, ils pouvaient être juste trois familles dans, le même, dans la même ville, puis assez distancés pour pas qu'ils se voient ou presque. Euh, on a commencé par enlever les enfants pour les placer, les filles comme bonnes dans certaines familles et les garçons comme apprentis dans d'autres familles pour qu'ils apprennent l'anglais et qu'ils deviennent protestants euh, parce qu'ils auraient suivi leur maître et donc euh, ils auraient été à l'office protestant. Alors évidemment, le plan était bon, hein? quelques années, un enfant de, de 8 ans, euh, Trois, quatre ans plus tard, euh, s'il a, a jamais reparlé français, il va le perdre son français, là, évidemment, puis il va parler la langue des maîtres. Alors, le plan était comme ça. Il y aura beaucoup de revendications qui vont faire en sorte que quelques mois plus tard, je pense c'est au moins six mois plus tard, les enfants vont retourner aux parents. Tous, probablement pas, parce que si les parents étaient décédés, donc il y a des enfants qui sont probablement restés chez les maîtres. Euh, on, il y a un document en 1763, euh, il y a une dame qui signe, c'est une acadienne qui signe en 1763 en Georgie qu'elle a vu des enfants être vendus euh, pour travailler dans les plantations, alors avec les esclaves, que, que sont-ils devenus ces enfants-là, les parents devaient être morts, ils ne devaient pas être à personne, donc ces gens-là ont été assimilés puis on ne sait pas c'est qui là, ils sont perdus à jamais. Bref. Ils avaient, dans les communautés de la Nouvelle-Angleterre, il y avait restriction de déplacement s'ils quittaient le périmètre du bourg dans lequel ils étaient euh, détenus. La première offense, euh, bon, ils étaient emprisonnés, ils devaient payer euh, ensuite, une, euh, il y avait une certaine somme à payer pour ça, comme euh, pour, euh, pour payer leur pénitence. La deuxième fois, ils étaient flagellés en place publique. Alors, des, des gens qui ont été séparés de leur famille, qui ont perdu leur enfant euh, ou leur épouse, Mais il y en a très, très, très peu qui vont fuir hein, parce qu'évidemment, c'est pas possible. Bon, ensuite, on va assouplir les règles. Les gens vont ensuite se rassembler dans les villes et euh, dès qu'ils qu ont pu, ils ont, ils ont dû demander permission au gouverneur de, euh, de pouvoir quitter, s'en venir notamment au Québec ou ceux qui étaient au sud allaient vers la Louisiane, euh, qui était plus proche pour eux. Alors, euh, donc, ceux qui vont venir au Québec, évidemment, là, est-ce que ces gens-là vont être des battants? Bien, là, ils ont, eu, euh, non, ils ont eu de la misère pendant un certain temps, puis se faire plagier en public après avoir, avoir tout perdu, c'est sûr que ça leur tombe. Évidemment, ensuite, rendu quand la, la, la, la, la, la paix est revenue et ils viennent s'installer au Québec, mais là, ça sera différent parce qu'ils sont libres. Alors, euh, ces gens-là, ensuite, il y en a qui vont joindre, ils vont, ils vont être dans. dans ils vont devenir des miliciens eux aussi. Là. Ils vont suivre les règles. Donc oui, ils vont se battre à leur tour quand ça sera demandé. Ceux qui vont venir comme réfugiés, comme dit dis tout à l'heure, euh, c'est ceux qui étaient aptes à prendre les armes qui se sont battus. Donc 156 étaient aptes. Tous les autres, parce que les hommes, c'est ça, qui étaient malades ou infirmes, et les gens étaient malades, donc eux, eux, ils se sont moins battus. Évidemment, ils avaient été retirés et ils étaient donc cachés. Donc, ça, c'est différent, mais ceux qui étaient à ils se sont battus. Arestigouche, les Acadiens qui étaient là, ils se sont battus aussi. Alors, euh, là, ils étaient en majorité, donc euh, ils se sont battus là avec. Donc, finalement, oui, cette image de, de, de gens épleurés, qui, qui, qui se cachent, bon, il faut pas c'est un petit peu édulcoré, un peu romancé, il faut, faut remettre ça en perspective. C'est ce que je présente justement dans mon, mon dernier livre qui a été publié justement, réfugiés militaires acadiens parce que vous non non ils se sont aussi battus ils ont eu un rôle et euh, non on était mes ancêtres là, parce que là je vais parler personnellement à mes ancêtres c'est pas des petits chats battus ou qui... des petits chiens battus là, qui se cachent là, en dessous de leur panière là. non ouais. non ils se sont battus là, et euh, je suis très fier de te dire que j'ai de mes ancêtres qui étaient sur le champ de bataille justement <rire> euh, c'était quoi une de tes plus grandes surprises euh, que tu as eu dans tes recherches euh, en de documents ou de famille ou quoi, chose choses comme ça c'est sûr que quand j'ai fouillé dans les archives, euh, et ça c'est dans les archives françaises, et que j'ai trouvé des documents qui euh, n'étaient pas connus du centre d'études acadiennes de l'Université de Moncton, notamment la liste que je vous mentionnais tout à l'heure, des Acadiens à Preston, où là, euh, même Stephen White, qui est, qui est le spécialiste, me disait, ne cherche pas, c'est une rumeur, ça n'existe pas cette liste-là. Et je trouvais ça un petit peu étrange parce que dans un livre, justement, de la Louisiane, il y avait une référence archivistique. Je me disais, bien, le prof n'a quand même pas inventé une source. Là. Il a dû trouver quelque chose en quelque part. Et c'est là que j'ai trouvé, par un de mes contacts, justement, en Louisiane, un de, mes, un de mes amis, co de la hier et aujourd'hui, euh, il m'a dit, bien, j'ai une copie du document, puis c'est drôle, la source dit Ottawa. Donc, là, j'ai communiqué aux archives d'Ottawa. Il y avait effectivement une transcription. Puis là, je disais, oui, oui, je comprends bien, mais... Moi, je veux l'original. Où est l'original? Et là, ils m'ont dit dans les archives en France. là, je dis bien, vous venez des archives en France. Il y en a pratiquement tous les coins de rue, J'exagère, je, mais à peine, surtout à Paris. Là, je dis bien là, non. Et là, finalement, euh, ils me sont arrivés avec trois adresses et c'est à la deuxième où j'ai pu crier bingo. Je l'avais trouvé, le document original. Et donc, j'ai acheté les droits pour pouvoir reproduire donc dans mon livre, je dis ben, et finalement, ce n'est plus une rumeur, ce n'est pas un document falsifié, c'est l'original, ça c'est bien là. Ensuite, évidemment, dans mes recherches en Martinique, euh, de réussir à les identifier a été euh, un accomplissement. Et encore plus, euh, les, les prêtres qui officiaient justement dans les églises écrivaient les emplois dans leurs registres en Martinique, ce qu'on ne voit pas nécessairement, ce n'est pas une forme généralisée ailleurs euh, dans le monde et du moins pas ici, euh, au Québec, en tout cas je ne sais pas en Ontario, mais il me semble que non. Des fois oui, là, mais dépendamment des époques, mais à ce moment-là, c'était pas formalisé. Et là, en Martinique, ça l'est, et à chaque fois c'était indiqué. Et là, ça m'a permis de comprendre qu'on voulait faire, parce que dans les documents des gouverneurs, on voulait faire des, des Acadiens, des agriculteurs, on voulait que l'île devienne autosuffisante, puis qu'on ait justement euh, des jardins, puis du, du, du, de l'élevage de bœuf et tout ça. Et finalement, il y a, dans tous les acadiens qui sont allés en Martinique, il n'y avait qu'un agriculteur. Les autres c'était des gens de profession. C'est une des explications pour lesquelles la, la, la communauté ne fonctionnera pas. Ils resteront pas là parce qu'ils ne sont pas des éleveurs et ça ne les intéresse pas. Alors, on a des armuriers, on a des gens qui, travaillent, qui, qui, qui sont des tailleurs de pierre. On a des, coutures, des, des, des, des gens qui taillent aussi les, les habits à ce moment-là. Donc, Alors... Ça ne fonctionnait pas dans, dans, entre le vouloir du gouverneur et finalement la population choisie en disant « c'est tous des agriculteurs ». Non, comme si on dit aujourd'hui « tous les Acadiens sont des pêcheurs ». Non, il y en a, oui, mais il y en a qui, qui font d'autres choses dans leur vie. Il y a des enseignants, des médecins et il y a d'autres professions. Hein. Donc, c'est la même chose. Hein. On avait un peu généralisé à ce moment-là et c'est pour ça qu'un des aspects qui n'a pas fonctionné, évidemment, quand l'île va être dévastée, L'île va avoir le même, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, Saint-Martin a été dévasté, net, net, vraiment littéralement nettoyé, oui, oui, oui. la tempête, tout arraché. Bien, on a eu le même phénomène en 1766 en Martinique, tout a été perdu, mais littéralement tout. Là, imaginez 1766, puis les Acadiens avaient déjà tout perdu en 1755, là, ils reperdaient tout pour une deuxième fois. Bien, évidemment, la première fois, c'était à cause des Britanniques, et là, cette fois-ci, c'était une intempérie qui avait vraiment tout, à, tout ravagé. Mais imaginez recommencer à zéro pour une deuxième fois. Ça devait être décourageant. Et c'est là qu'on voit que finalement, des Acadiens vont aller vers le nord où ils sont plus habitués à, à un climat nordique qu'effectivement, un climat tropical. Alors, ça, ça fait vraiment une bonne différence. Puis, euh, dans ton prochain livre, c'est quoi tu vas spécifier là-dedans? Là? Tu vas pointer sur quoi? Alors, euh, euh, il y a quatre euh, chapitres importants, donc le premier, je voulais révéler la question de quest ce qu'on peut trouver dans les archives au niveau des actes notariés euh, qui concernent autant les bateaux, mais les, engager, les engagés. Et je j'ai fait un portrait justement de, selon aussi les gouverneurs, donc quel bateau est arrivé, à quel moment, quels sont les documents, donc euh, quand ça vient, les documents nous viennent des Capucins. Et des fois, on peut les relier à ceux qui étaient justement dans les archives notariales ou même de l'amirauté de euh, La Rochelle, parce que c'est de là nécessairement majoritairement qui sont partis. Et ceux qui sont partis d'ailleurs, bien évidemment, ceux qui partent de Dieppe, mais qui étaient perdus depuis euh, les grandes guerres. Alors, euh, c'était plus difficile. Mais encore là, des fois, dans la gazette euh, Renaudot, qui était la gazette française, le journal de l'époque, il y a des bribes d'informations des que j'ai pu aller chercher. Et donc, j'ai toutes cette information-là. Donc, redonner un portrait, une vue d'ensemble sur l'arrivée des bateaux, ceux qui sont marchands, mais ceux qui sont de, de, pour les passagers également. Alors ça, c'est vraiment la première chose. Et comprendre c'est quoi le système des engagés. Les engagés, ce sont des gens qui venaient seulement travailler, soit pour une saison de pêche, soit pour un an ou pour deux ans, des fois pour la construction de digues. Euh, tout simplement, ils sont engagés, mais la majorité de ces gens-là ne resteront pas. Ils viennent travailler, viennent faire un coup d'argent, puis ils s'en retournent. Alors, comme on a des travailleurs qui sont allés ici, dans l'Ouest canadien, travailler euh, justement dans les raffineries en Alberta. Ils viennent une saison, ils s'en retournent. Euh, bon, un de mes cousins fait ça et c'est correct. Donc, évidemment, il y a des gens qui C'est comme ça aussi à ce moment-là. Donc, peut-être comprendre ce principe-là et ensuite d'établir les chapitres 2 et 3 la colonisation européenne, donc qui sont venus et qui est resté? Et quand sont-ils arrivés selon les documents d'archives? Donc ça, c'était la chose qui, pour moi, est importante de démêler, démystifier aussi, bien comprendre. Alors, en deux chapitres, euh, ceux qui vont venir avec les deux premiers gouverneurs, euh, le premier gouverneur et ensuite le, les deux derniers, pardon. Donc ça, c'est chapitre 3 et, euh, 2 et 3. Et le quatrième, évidemment, pour les Capucins. Alors les biographies des Capucins comprendre qu'est-ce qu'ils sont venus faire, comment ça fonctionnait, euh, aussi leur départ, leur arrivée, leur départ pour voir la cohésion dans cette histoire-là aussi. Et ça donne parce que souvent malheureusement dans ce que je disais au niveau de l'histoire acadienne, on parle très rarement de cette histoire religieuse-là. Et pourtant, on sait très bien qu'à ce moment-là, jusqu'à la révolution. <rire> Et je travaille dans une école. <rire> voilà. <rire> Alors, euh, si on reprend, euh, oui, c'est ça, c'est jusqu'à la Révolution tranquille, euh, avant ça, euh, c'était indissociable, hein, la religion et l'État. Et donc, on avait deux systèmes de gouvernement, si on peut dire. Hein. Le, le, celui qui s'occupe du temporel, donc euh, le gouvernement euh, politique, mais le spirituel qui prenait beaucoup de place. Euh, euh, donc, évidemment, il y a pas question, donc, je ne pas dans la question des abus, parce qu'on sait finalement que ça a existé, Mais il n'y en a pas qui sont si mentionnés à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Si on ne peut pas dire ça, puis je n'embarquerai pas là-dedans. Mais c'était vraiment plus pour comprendre euh, quel rôle ils ont eu comme euh, développeurs, parce que c'est eux qui arrivent, qui décident, bon, on fonde une église, on ouvre une école, qui gère l'école et comment ça fonctionne Souvent, on a, on, on a lu dans la littérature que ces Acadiens-là étaient des analphabètes. Bien, il y avait des écoles, puis il y a eu des, des gens de métier. Alors, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas généraliser comme ils sont tous des pêcheurs, comme on a dit tout à l'heure. Alors, ça, c'était quelque chose qui était important pour moi de, de bien euh, recentrer. Et en terminant avec, justement, toute cette panoplie de lettres qu'on peut lire pour bien comprendre comment ça fonctionnait dans le temps même des testaments de l'époque. Euh, pour justement comprendre comment ça fonctionnait euh, à ce temps-là. Je te remercie beaucoup, Alicard, euh, pour avoir participé à la affaire h 106.7 à la question métier. Merci beaucoup, Lebo, pour ça. Grand plaisir. Merci.